Bonjour et bienvenue sur Du et des Lames. Aujourd'hui, euh, une vidéo déballage, euh, unboxing, comme on dit quand on est euh, youtubeur. Euh, une vidéo d'un couteau, un déballage de couteau que j'ai commandé il y a un, un mois euh, sur un site américain, quoi, américain Un site, oui, américain, et euh, qui a été bloqué à cause de la tempête du nord de l'Europe euh, un peu plus d'une semaine. Et donc j'attendais avec impatience ce, ce couteau que j'ai déjà. En fait, ce n'est pas le même couteau que j'ai. C'est le même couteau, mais dans un acier différent, euh, des plaquettes différentes, un système de blocage de, de lame différent. Et c'est un couteau que j'aime beaucoup parce qu'il est petit, il est pratique, il est, euh, il est léger. Et euh, en plus, cette version-là, je la voulais parce que c'est une version limitée. Donc euh, d'autant plus un, un, un, attirante en termes pour un collectionneur comme moi qui collectionne plus les aciers de, de lame que les couteaux à proprement parler. Donc ce couteau, c'est un Kaiser. J'ai déjà sorti le carton hein, pour éviter euh, l'adresse, etc. Donc qu'est-ce qu'il y a Des stickers. Wow, cool. J'adore les stickers, comme vous pouvez le voir. Il euh, va falloir d'ailleurs que je change le... Le, le fond de, de vidéo euh, j'aime beaucoup celui là <rire> c'est assez rigolo donc voilà je sors alors comme toujours avec euh, avec kaiser il y a euh, la petite euh, enveloppe avec euh, avec la lingette un microfibre qui est très pratique pour quelqu'un comme moi qui a des lunettes le petit euh, Flyer euh, avec euh, les remerciements euh, du euh, PDG de Kaiser, les informations de garantie, etc. Donc voilà, je remets tout ça comme il faut. Ce site, donc c'est Mojave Outdoor. Ah, j'adore les stickers, j'adore, je, je suis fan. Et le couteau, vous de le voir, hein, c'est le Kaiser Face. Alors j'ai déjà le Kaiser Face, oh là. Voilà, ça c'est la version en titane et euh, cpm S35 VN que j'avais racheté à un youtubeur euh, Birded Gear euh, qui doit être euh, ici, lui. Voilà, je lui avais acheté euh, un peu, à peu près 120 dollars, euh, 120 euros. Voilà, donc euh, faites la conversion en dollars, hein. que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un couteau qui est petit, qui est euh, pratique en poche. Euh, là, le, le, le clip il n'est pas, euh, pas poche profonde, c'est un frame lock, normal, c'est du titane. J'aime beaucoup ce couteau, et donc je voulais avoir celui-ci. C'est euh, le Kaiser Face Deadpool Edition, qui est une édition limitée, en CPM 3V. Le CPM 3V est un acier qui est surtout utilisé pour les couteaux d'outdoor, de, de bushcraft, de, de sortie à l'extérieur. Les plaquettes sont en micarta rouge. J'adore, c'est léger, le grip est excellent. Il a le même dessin à trous que le, la version titane. C'est aussi pour ça que, que je, vous le, je le voulais. C'est un liner lock. Front flipper. Les, les platines de ce côté-là, je ne sais pas si on va, on va le voir sont ajourés, si on les voit. On voilà. a Pour reprendre à la fois le dessin, mais il y a aussi un trou ici, hein, c'est pour rendre plus léger le couteau, qui fait seulement 56,7 g, près de 57 g. Poche, euh, clip de poche euh, profond, en acier. Les platines sont en acier. Les plaquettes en micarta. Voilà, je, je le trouve superbe. C'est un, un couteau que j'aime beaucoup. Ce sont des roulements à billes pour les, les, les pivots. Comme sur le, le modèle en, en titane. Qui lui fait 75g, grammes, 74 grammes, Donc beaucoup plus lourd, hein, en poche ça se sent. Là 55 grammes 56g, grammes, 57 grammes, ça, ça, on ne le sent pas. C'est vraiment, je pense que je vais le porter cette semaine pour le tester. Centrage de lame parfait. Kaiser fait toujours de très beaux couteaux, c'est une marque chinoise euh, qui vraiment euh, fait dans le la qualité. Alors vous trouvez des couteaux qui valent 50 euros pour le moins cher je crois et des couteaux qui valent plus de 300 euros, 400 euros pour les plus chers avec du titane, la fibre de carbone etc bref. Mais je voulais ce couteau, donc Mojava Outdoor. Mojava Outdoor, c'est un site américain qui a des entrepôts aux états unis et aux Pays-Bas. Donc pour nous, Français, c'est très pratique parce que quand on achète chez eux, ils font venir, comme c'est en Europe, ils font venir des Pays-Bas, donc on n'a pas de frais de douane à payer. Donc c'est un couteau qui, sur le site, coûtait 99 dollars, donc ça m'a coûté 85 euros. J'ai bénéficié d'un bon de remise de 10%. D'ailleurs, si vous allez sur le site, votre premier achat, vous avez 10% de remise. Pour chaque achat que vous effectuez, euh, vous avez, euh, je crois que c'est 5, euh, 5 unités de valeur du site, équivalent en dollars, qui sont versées dans une, dans une cagnotte qui vous permet d'avoir des remises donc d'autant sur votre prochain achat. Donc c'est un site qui est spécialisé chez Kaiser, je dirais un couteau euh, fait par Kaiser. Donc euh, si vous connaissez peu ou allez faire un tour sur Mojave Outdoor, il se trouve très facilement. C'est euh, euh, le, le site, je le mettrai en description euh, de la vidéo, euh, je vous donnerai toutes les informations. Donc c'est un couteau que je voulais avoir, je l'ai attendu un mois. Euh, j'ai attendu un mois en fait qu'il soit disponible sur le site, j'ai attendu un autre mois de le recevoir et je suis extrêmement content. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, je viens de le recevoir ce matin même et je tenais vraiment à vous le, à vous le partager. Pour les infos, le CPM 3V le CPM 3V est très proche du CPM Crewir. Le Crewir c'est un acier, euh, alors ce sont des aciers qui sont faits par Crucible, Crucible CPM, euh, qui font des, des aciers, ce qu'on appelle des aciers technologie de poudre. Ce sont des aciers euh, on va dire de l'espace entre guillemets puisque ce sont des aciers qui sont euh, euh, forgés euh, de, de, de manière scientifique plus que traditionnellement euh, les aciers que l'on peut trouver euh, ailleurs. Ce sont eux qui ont créé CPM S35VN à la demande de Chris Reeve mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et donc ils ont créé le, le 3V euh, dans les années 90 je crois <coughs> Pardon. et c'est un, un acier qui a une très bonne rétention de, de coupe euh, et c'est pour ça qu'il est utilisé en extérieur qui est très solide euh, qui, euh, donc, euh, qui a un HRC, donc une dureté de, de, de lame, de 57, entre 57 et 62 HRC. Euh, le 62 c'est vraiment pour les, les CPM3V qui, euh, qui ont un traitement thermique très particulier. Euh, le CPM S35VN lui a un, un HRC de 58 à 61 je crois. Donc, un peu moins dur selon les traitements thermiques, encore une fois. Donc, là, on va dire que c'est entre du 57 et du 60, ce qui fait un très bon acier de coutellerie. Hein. C est, il n'est pas, il est pas euh, inoxydable, en revanche. D'où le revêtement. C'est pratique. Ça évite les, le, le, le patinage de l'âme. Le dessin, le design du couteau, c'est Justine Lundquist, L-U-N-D. QIST, c'est un designer euh, suédois. Donc, vous avez son logo ici avec son nom. Voilà. C'est quelqu'un qui, qui fait des petits couteaux. Notamment, il vient de, de réaliser un design pour Civivi. Euh, c'est le Lumi. C'est un tout petit couteau, encore plus petit que celui-ci. La lame fait 5 cm. Euh, il fait aussi des, euh, des dessine des couteaux aussi pour euh, Wii Knife. Donc l'autre marque dont j'ai parlé, qui est la, la maison mère de Civivi. Actuellement, sur son site à Justin Lundquist, vous avez la possibilité de trouver ce couteau-ci en micarta euh, plein, mais en acier CPM 4V, qui est un acier plus dur que le 3V, qui est une évolution en fait du 3V, voilà, euh, au même prix que celui-ci, c'est-à-dire 99 dollars. Avec les frais de port, euh, on va dire que ça, ça, ça vous coûtera 90 euros au bas Voilà, donc euh, je pense que, comme j'aime bien avoir euh, le même couteau dans différents aciers, je, je vais peut-être me laisser tenter, mais euh, voilà, il faut que j'en je, que parle à mon banquier. Donc, euh, donc voilà ce que j'avais à dire pour, euh, pour vous, vous présenter le le Kaiser Deadpool, j'adore, je, je trouve que l'association euh, rouge et noir du couteau est, est vraiment superbe. Alors je vais vous faire un petit, euh, un, un petit essai de, de coupe en sortie de boîte, hein. je n'ai pas touché à la lame, voilà, vous euh, voyez comment je le tiens, voilà. aucun effort, euh. c'est parfait. Il a rien à dire. Toujours euh, toujours tranchant en sortie de boîte. et les Kaiser. Hein, j'en ai quelques-uns. Et, euh, et j'en suis ravi. C'est pour ça aussi que je fais confiance à cette marque. Voilà. Donc, le Kaiser faced Deadpool. Que je viens de recevoir. Que je, je vous invite à vraiment aller voir. Mojave Outdoor, ils ont beaucoup de... Il y a beaucoup d'offres Kaiser euh, des... Euh des remises régulièrement des, des, des, comment dire, des éditions spéciales très régulièrement donc euh, voilà je, je tenais vraiment à vous à vous partager ce ce déballage je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vais mettre le son frère à côté si vous avez aimé vous connaissez youtube hein, un pouce bleu si vous avez aimé plusieurs de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et des commentaires que je et des posts que je, je diffuse, que j'édite pour la communauté qui me suit, mes abonnés. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur du clair des lames. À très très bientôt d'ailleurs. Au revoir et merci.